Salut à tous Salut les pilotes Ah ouais, c'est pas <rire> les amiraux là, c'est les pilotes, moi de dire bonjour les, les, les amiraux. Allez, aujourd'hui on va présenter la toute petite te... boîte. <rire> regardez comme elle est finalement euh, toute petite. Je montre comme ça parce qu'après, euh, elle sera filmée du dessus, on se rend vraiment pas compte de la taille, mais là elle est à côté de nous, regardez. Poum elle est presque mignonne. Ah, bref. <rire> on va donc vous présenter euh, cette nouvelle formule, le Star Wars X-Wing, donc pour la V2. Euh, battle euh, Epic, Epic Battle. On va regarder le contenu de la boîte. On va euh, regarder ensemble les cartes. On vous fera une présentation assez synthétique de la façon dont on constitue un escadron, dont on effectue une phase de mouvement. On verra ensemble ce qui se passe quand on bump, on verra les avantages de cette mmh. euh, faction-là, à savoir euh, les tonneaux, euh, euh, les apports de couverture, enfin, le fait de pouvoir mmh. couvrir un leader. Et, euh, et, puis, euh, et puis ensuite, euh, euh, dans une conclusion, en fin de vidéo, on vous donnera nos premières Ressenti impressions. à chaud. Voilà, mmh. allez, c'est parti Bon alors cette boîte, euh, bataille épique, c'est vrai que moi j'ai le terme en anglais dans la tête, hein. ah. euh, je suis coincé. Euh, bon, on l'a déjà défilmé, euh, nous on a déjà parcouru euh, les, les règles. règles, alors de là à dire qu'on sait de quoi on parle, il y a beaucoup. Mais euh, on a quand même déjà euh, découvert pas mal de choses. On nous promet euh, donc, une. Alors, déjà premièrement c'est une extension. Oui, donc, il faut la boîte de base. Donc il faut la boîte de base. On nous vend du rêve 2 à 8 joueurs. C'est vrai que les parties euh, d'X-Wing euh, à, à plus de 4, c'est fastidieux quand même. Euh, oui, parce qu'il faut quand même un sacré matos pour. Euh, Puis au niveau du tour de la jeu table, et ouais. tout, c'est long et long fastidieux. Au niveau euh, graph, moi j'ai adoré l'image qu'ils qu ont utilisée. Remarque aussi, la boîte, elle est toute petite. Tout petite. <rire> Il y a un nouveau, une nouvelle version de. Pourquoi ouais, je te sens fait. angoissé <rire> bah, Petite boîte, euh, pas beaucoup de matos dedans. Ouais, ouais. On est sur une boîte qui vaut combien, tu te rappelles euh, 22 euros. 22 euros, ouais. Alors, bon, j'avais fait la remarque lors de la sortie, euh, comme quoi c'était moins cher que l'extension qui est juste là derrière moi. Mais maintenant, je comprends parce que l'extension, elle fait, elle fait un bon kilo, ouais. alors que celle-ci, euh, elle est vraiment toute petite. Donc, on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur, et puis on va vous donner nos, nos impressions euh, à chaud, à chaud euh, bon, je, je, je, je, on passe le fluff, hein, on, a, on est sur 7 cartes de formation rapide en patrouille, donc ça on va les voir ensemble mais on sait de quoi il retourne c'est comme dans les boîtes maintenant qu'on achète V2 ouais. où vous avez des propositions euh, de formation rapide, moi je suis fan de ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus euh, efficient euh, quand ouais. tu veux jouer contre un hardcore gamer, mais en même temps je trouve que grâce à ce système là, ils ont évacué la problématique de création de listes d'armées, voilà. qui peut être un peu rébarbatif euh, et qui ouais. fait que souvent on passait plus de temps à créer les armées que, que les qu à jouer. jouer 8 euh, cartes d'amélioration 49 autres cartes, oui, surprise, sympa, ça, voilà, ouais. on commence bien. à détailler puis après plus rien, puis après on détaille plus, 5 <rire> outils de vol de patrouille, on verra donc, hein, C'est le gros, le gros apport du jeu c'est de voler en patrouille, et je dis bien voler en patrouille mmh. parce que finalement on a vu les règles et il y a des choses, on s'est dit tiens c'est marrant ils n'en parlent pas, mais voilà. on va aller. 10 objectifs, peut-être un peu beaucoup pour le coup, 15 jetons de, 16 jetons de victoire, là aussi sous ces... Là, et 54 marqueurs d'hiver. Il y a beaucoup de divers et autres dans cette boîte. On ne peut pas jouer l'été, c'est divers. Oh ouais. <rire> Après 16 jetons de victoire c'est plutôt normal parce que si on joue à 8, il ouais, faut quand même du matos. Sinon en porte-sleeve c'est du, du 3. Hein. Allez on open, attention excuse-moi, alors normalement ça devrait bien se passer. La première fois ça s'est bien passé. Ouais ah, mais les timides là, est... là. Voilà. Allez, je pose ça là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve euh, Très rapidement. On a tout décivé, hein, donc euh, vous angoissez pas, c'est normalement sous plastique. Bon bien sûr pas le livre de règles, mais on va se retrouver avec un livre de règles et scénarios. Très important la notion de scénario. Parce qu'il y en a quand même, il y a quand même 50% du bouquin qui est rempli de oui. scénarios. C'est à la fois une bonne chose, mais en même temps moi ça m'angoisse un peu. Oui. Parce que ouais, quand on part sur une extension comme ça, on se dit, tiens, ça va m'apporter euh, des nouveaux concepts. Euh, N'avoir que 50% du livret qui parle de règles, c'est vraiment 50%. Regardez, on arrive à la, à la marge. Deuxième page. Euh, et en fait, euh, bah là, on est déjà, euh, on est déjà sur, oui, euh, sur l'explication des parties multijoueurs. Ouais, ouais, on est déjà mmh. là, on est déjà sur l'explication des parties multijoueurs. Et depuis même un, un, un, un bon bout de temps. Ouais. Donc en fait, les règles, c'est euh, quatre pages. Quoi. Et vous allez comprendre pourquoi. Bref, on pose ça là pour l'instant. On va se retrouver donc avec des plaquettes de, de pions. Très rapidement, euh, on reviendra en détail sur chacun d'entre eux, mais là vous avez la fameuse réglette qui vous permet de vous déplacer euh, en, en escadron, en mettant euh, le leader ici, ensuite ses ailes avant, puis ensuite le gars qui est derrière et les deux ailes arrière. Ici vous avez en fait des marqueurs qui vont vous permettre d'identifier euh, vos, euh, vos vaisseaux dans la position qu'ils ont en fait dans les squads. Et donc on voit que dans la boîte, il euh, y a la possibilité de faire un, un, une yellow team, une blue team et une red team. Euh, donc du coup finalement que euh, trois types de couleurs différentes euh, il est précisé dans les règles que vous pourrez également utiliser vos marqueurs de la boîte euh, de start mais qu'il ne le conseille pas parce qu'en fait avec les couleurs on identifie mieux les escouades et que c'est en dernier recours qu'il faut se rabattre sur, euh, sur ceux de la boîte qui sont... Euh, Au total on peut faire... Euh, bah 4 escadrons de 6 chasseurs au total, si ça. on reprend mmh, mmh, mmh, les... c'est ça et donc c'est, si je me souviens bien voilà, c'est recto mmh. verso c'est à dire que vous pouvez aussi avoir la partie couleur pleine, alors ce qui est très important aussi là, c'est que non seulement il y a la couleur mais en même temps vous avez vu, il y a la forme il y a losange, il y a euh, hexa et, euh, et carré, et ça permet vraiment normalement une identification euh, rapide en fait euh, des choses là on en a ah encore oui. tu vois. Parce que là, en fait, on n'en a pas assez des là zones pour faire... Euh, voilà, et là, on les, on les retrouve ici, donc pas d'angoisse. Pas euh, ensuite, euh, ça, euh, des de point de victoire. Les voilà Et ça, vous allez voir, c'est assez original, je dirais. Ce sont des pions qui servent à euh, matérialiser... Des pions d'hiver. Des pions d'hiver. Les <rire> fameux pions d'hiver. Les pions d'hiver, alors ça va servir à, à matérialiser euh, soit euh, des objectifs, soit euh, des unités de canon euh, ou des trucs ouais. comme ça. Euh, des tourelles. Euh, des tourelles, des vaisseaux. vaisseaux. Euh, c'est euh, la fête pour les imprimeurs 3D. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir remplacer. Euh, ah, ça va se régaler. Ouais. Ouais, ouais, je pense que ça va se régaler. Et ça, là, par contre, ça c'est bien. C'est euh, la même chose que euh, la réglette qui est ici. Elle est découpée en segments, on va voir ensemble pourquoi, parce que parfois cette réglette-là, ben, elle ne va pas passer dans le jeu au niveau positionnement, ouais. et il faut pouvoir reproduire la posi le positionnement exact, et du coup on le fait de façon quasi euh, unitaire. Et puis il ne faut pas oublier que l'escadrille qu'on fait, ce n'est pas forcément 6 chasseurs, ça peut être 6, 4, 3, c'est ça, exactement. Il a pas mal de choix. On va pouvoir faire Dark Vador accompagné de ces deux chasseurs. C'est va... ça, exactement. Là, on a les petits pouts pouts qu'on va s'amuser à, à mettre, à mettre là-dessus. Euh, donc, ça, bah, c'est juste pour pouvoir monter et porter sa et réglette. Même pion que bordure voilà. extérieure. Voilà. Et puis, ben, bah, on a la fameuse tranchée de FSG, parce que sans elle, on serait malheureux. Hein mmh. Et puis, on se retrouve ensuite avec notre paquet de cartes. Et euh, ce que je vous propose euh, de faire, c'est qu'on va euh, regarder ensemble, on regardera ensemble, en fait, euh, ces cartes-là euh, de, euh, de façon unitaire. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver On va quand même retrouver donc, les fameuses cartes d'Escadron. Voilà. Une voilà. pour chaque faction. Une pour chaque fa faction. Une seule pour chaque faction. C'est pauvre, hein Bah oui. C'est une proposition quoi. Donc on a euh, Luke Skywalker, euh, Dark Vador, Fenro, Podamron, Kylo Ren Plocon voilà. et le général Grievous. Après avec des différentes. Euh, ouais, c'est-à-dire qu'en fait tu as, as le personnage le suivent, et ouais. ensuite c'est soit il est avec deux types, soit il est avec trois types, ah. quatre types, cinq types en fait. Voilà, c'est euh, ça. On ouais. les regardera plus ouais. en détail. Mmh. Ensuite on a euh, donc ces fameuses cartes fameuse carte objectif euh, jeu euh, tout ce que vous voulez donc là bah il y a à la fois euh, des espèces de cargaisons à récupérer ouais, ouais. des navettes à, à flinguer Alors les navettes on peut reprendre la navette qui est dans la boîte de la V2 d'ailleurs il y a une boîte dans la V2 qui euh, fait euh, jeton euh, navette ou c'est dans la V1 non, même c'est dans la V1 il faudrait vérifier que les caractéristiques sont pas identiques mais ouais, le problème euh, c'est que pas la même euh, forme de, de pion ah ouais, donc on peut ça malheureusement peut pas peut ça peut peut-être jouer il y a des ogives qui vous pètent à la gueule quand elles sont détruites. Voilà, des missiles qui sont envoyés. Ça se voilà. pas ah, bon, un... ça. Ah c'est bon, un... c'est ça, c'est une iconographie de Armada. On recycle. On, On recycle. recycle un... Un... Petit profit. Euh... Ça aussi d'ailleurs. Oui ah oui, ça, oui, aussi, oui, ça je me rappelle. De cette carte. Et ça, ça c'est des tourelles qui sont euh, qui sont bien badass ouais. quand même. Hein. Alors par contre les tourelles, euh, ben euh, voilà, nos amis euh, nos amis de, euh, imprimeurs, vous, vous allez pouvoir vous, vous éclater. Et puis ensuite, tristesse. On va commencer par ça. Voilà. Donc ça, on va vous expliquer comment ça fonctionne, mais ce sont des cartes que vous allez rajouter en fait à vos euh, à vos vaisseaux. Pour identifier la place du vaisseau dans le, dans le, dans le groupe, en fait, dans l'escadron. Là, c'est le leader, puisqu'on est en, en, en plein milieu, hein, au niveau du jaune. Et puis ensuite, ben, ici, c'est ouais, l'aile gauche, gauche. Voilà. Et puis là, c'est le flanc droit. Vous allez voir, on va vous montrer comment, comment on place ces cartes-là euh, tout de suite. Donc, pas d'inquiétude. Non, euh, tristesse, c'est ça. Ouais, là, c'est ça. Hein. Parce qu'en fait, ça, c'est le cœur du jeu. Carrément. C'est euh, des cartes. Ça brille, je suis désolé, mais on, on les verra mieux quand on fera la macro. C'est le cœur du jeu en fait, c'est euh, les de... contraintes en fait d'organisation de, de, de la team en fait. Bah, disons, oui, ça spécialise ton escadron quoi. Voilà. Ça donne son petit cachet. C'est à dire que là, si vous voulez faire agent de l'Empire, eh ben, vous allez utiliser un taille Advance et euh, des tailles I, euh, IN. Donc ça vous dit en fait que vous pouvez associer le taille IN avec euh, le taille euh, ouais. Advance X1 ou le V1 tout simplement parce que j'imagine qu'ils ont euh, vérifié euh, les cadrans de déplacement. Voilà, puis bon, ça fait, c'est côté fluff, quoi. t'as euh, ton chef euh, hum, hum, hum. qui est avec son, son escouade euh, qui est avec lui, donc ça, ça c'est bien. Mais euh, malheureusement, comme on peut le voir, voilà. bah, il n'y a, a pas beaucoup. Un agent de l'Empire, un élite premier ordre, un leader vétéran, donc là, pour nous c'est commun, voilà. bien que ce soit du taille. Et c'est spécifié petit vaisseau, on les regardera hein, plus de près hein, tout à l'heure. Il y en a un, deux et trois, et c'est exactement le même texte en voilà. dessous. Voilà. Et même quatre. Hein. Et c'est que du taille, hein. c'est gentil pour les rebelles. Euh, oui c'est vrai que. A... Bon, si là, tu là. joues rebelle. <rire> <rire> <rire> si tu joues rebelle, tu as le droit à ton image uniquement sur chasseur de cuirassé. Et c'est euh, Petit Vaisseau, Initiative 4 plus, ou ouais. plus. Voilà. Puis après, y a, on, va, on va les regarder ensemble. Mais que ça, quoi. Mais bon. que ça, ouais. Donc déjà, c'est vrai que là, que donc pour l'Empire et que pour le premier rang. Mmh. Donc, euh, racailles, rebelle, République, séparatistes, mmh. Repasser. Ouais, c'est ça. On va regarder ensemble. Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on va d'abord regarder comment on, on se sert de cette fameuse réglette. Dans le déplacement. Et puis ensuite, euh, on regardera euh, comment on se sert euh, également euh, de, euh, de la carte d'organisation qui, euh, qui est là. Hein. Et, euh, et après, on décrira les, règles, les, les cartes que l'on doit lire. Donc là, ce qu'on va faire pour présenter un petit peu comment on organise un escadron et comment euh, ça se déplace, on a choisi de faire un leader vétéran. Au passage, on, on, on fait une petite salutation amicale à, au, au, au Blockhouse d'Endor, qui, euh, qui nous a fourni du, du matos, notamment euh, des porte-cartes qu'on avait utilisés pendant la ouais. partie. Et j'avais <rire> honteusement oublié d'en parler. Parce que, comme j'étais en train de me faire défoncer <rire> la tête, <Mais> non, merde, <rire> non, merde, merde. que je souffrais beaucoup dans mon fort <rire> intérieur, euh, voilà, euh, j'avais oublié. Et, euh, et c'est pas bien. Je mettrai, bien entendu, en lien sous la vidéo toutes les infos. N'hésitez pas à le contacter parce qu'il fait pas mal de matos euh, pour X-Wing, euh, pour plein d'autres choses aussi. Et puis surtout, ce que j'adore, ce qu'il fait, c'est des, des goodies absolument hallucinants. Il fait des flingues, il fait des casques, ah ouais. il fait des trucs. Là, en ce moment, il est en train de travailler sur un flingue, c'est incroyable. Donc, on est en train de monter un, un, un, un leader vétéran. Euh, L'idée, c'est petit vaisseau. Donc, comme ça, on n'a pas pris de risque. On hein, voilà. n'allait pas de, de sortir toute la boîte. Et euh, vous êtes le leader, vos alliés doivent être 2, 3, 4 ou 5, on a décidé d'y aller à coup de 5, hein, voilà. parce que nous on a peur de rien. C'est une chasse sortie, hein, ça travaille en meute. Hein, Autre vaisseau du même type que le vaisseau que le vôtre, donc hum. là on est, on est cohérent, et euh, tant que vous défendez jusqu'à 2 de vos alliés de l'arc d'attaque, peuvent subir un dégât touche ou critique pour annuler un résultat correspondant. Donc en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, euh, le leader euh, subit quasiment en dernier les attaques. Voilà. Quoi, enfin, hein. Tous Et, les autres vont le protéger jusqu'à... Moi, j'ai envie de dire « enfin ». Ça faisait longtemps, hein, moi ah, que ouais, ouais. je que je grogne ouais. sur euh, sur X-wing en disant mais putain on ne peut pas se couvrir, c'est la base du film en fait. Euh, ouais, on ouais, commence ouais. on commence avec ouais. le premier épisode, enfin euh, l'épisode 4 euh, avec un Dark Vador qui, qui ouais. est couvert par ses chasseurs ouais, ouais. et avec des chasseurs euh, X qui couvrent Luke et qui se sacrifient pour lui. Ouais, ouais. Il est quand même temps qu'on attende si tard pour pouvoir jouer cette, cette notion là. Donc là ici ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce qu'on a fait c'est qu'on a on a sorti nos cartes. Donc tu te dis tiens sur Meteor Runner parce qu'il est pas très connu des joueurs de X-Wing armada euh... <rire> <rire> c'est un peu la base mais voilà pour tout euh... Et donc, en... sans compter qu'en plus son pouvoir marche extrêmement bien là à ce niveau là, là. alors son pouvoir c'est tant qu'un vaisseau allié à portée 0-1 ouais. effectue une attaque principale il peut relancer un dé d'attaque. ah ça là effectivement euh... du coup c'est génial c'est méga combo ah, toute ouais. la troupe en profite mmh. quoi. ça c'est bien c'est que je pense qu'on va avoir des... des chasseurs qui étaient peu joués mmh. sans doute revenir ah oui alors du coup effectivement euh... Ah mais tiens, c'est bien d'avoir un vrai joueur d'X-Wing mmh. avec, avec, avec toi en l'occurrence euh, avec moi, en l'occurrence toi, <rire> parce que toi tu t'es déjà euh, dans la deuxième euh, vision du jeu. Ouais, ouais, t'es déjà hein, en train de dire, euh, t'es déjà dans ton lit en train de te dire, on oh, va faire un combo. On va faire un combo. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez prendre ces fameuses cartes de constitution de, de, de team hein, qui, euh, qui, vont, euh, qui vont être sorties à l'issue du choix que vous faites euh, ici. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est définir quelle carte, je, quel, quel groupe je, je, je crée. Mmh. Ensuite, vous sortez. En, nous on a choisi rouge. Bon, on aurait pu prendre bleu, euh, mais rouge c'est voilà, hein, rouge ça va plus vite, comme on dit dans Warhammer. <rire> et puis vous voyez, il y a des numéros, hein, euh, 19, 21, 20, 23, 22 et 24, c'est très important. Donc vous allez les, les puncher, voilà, sur euh, sur les vaisseaux et vous allez voir que c'est très important parce que c'est dans cet ordre-là qu'on les déplace. Ça va être de gauche à droite. Voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord déplacer le leader, 19, ensuite euh, son aile gauche, 20. Ensuite 21, 22, 23, 24. C'est important parce que c'est pour le, le bump que vous appréciez tant, vous. vous <rire> Alors, ce que je trouve également intéressant sur la carte, c'est que là, on est, sur, on est parti sur une configuration euh, à 6, mm. mais on a également la proposition de la configuration à 3 mm. euh, vaisseaux, euh, à 4. Donc, quand vous êtes à 4, hein, vous êtes obligé d'être dans cette configuration-là. Euh, on ne peut pas faire une euh, configuration exotique avec euh, deux derrière, un euh, juste derrière le leader, euh, on n'a pas non, en oui, fait la configuration A4. Le leader doit toujours être au centre en fait, il ne peut pas être décalé sur une aile. Hein. On, on le voit bien, euh, la configuration A4 c'est ça, euh, configuration A5 et puis euh, la configuration qu'on a décidé d'utiliser. Vous voyez qu'il y a un petit point qui euh, personnalise en fait euh, votre vaisseau. Cette carte là, tant que le vaisseau ne quitte pas euh, le groupe, elle doit, euh, elle doit être constamment, euh, voilà, constamment associée. C'est bien, on n'a pas trop de bordel en plus sur la table. Non, non, mais euh, honnêtement... Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est pas... Euh, c'est un bout, quoi. Ça ça choque pas. Après, il faut voir si en construction d'escadrons, de, si on met pas le leader avec des cartes... Mm -hmm. Ah oui Et les autres avec des cartes ah ben, En fait, nous, on a positionné ça parce que ça, ça faisait beau pour la vidéo, oui, oui, oui. mais si ça, ça peut être à quatre plombes du leader, ah, on oui. s'en fout. On sait que c'est l'équipe rouge oui. et on sait qu'il oui. est à sa place. Oui, as Donc, techniquement, c'est... oui. On peut fait... les mettre tout en long. On peut les mettre... Euh... Et puis, je ne je, je m'inquiète pas, il y a des gens qui vont s'amuser à nous inventer des choses. <rire> Non, mais c'est est, est bien, on est dans un univers d'imprimeurs de, de, 3D, oui. ces gens-là sont, sont hyper réactifs. J'ai regardé un truc, euh, c'est recto verso, parce que vous avez soit la possibilité d'utiliser du noir, soit la possibilité d'utiliser du fond oui. blanc. Oui. Donc clair, ça double écouter, à chaque écouter, fois. Alors ça double, ouais, ça double pas, parce qu'en fait la carte tu là qu'une fois, mais, mais voilà. Donc voilà comment, sur, sur le, la partie carte, vous allez constituer votre, euh, votre escouade. Maintenant on va regarder comment ça se passe sur le sur le, sur le terme de mouvement, déjà sur la table et puis ensuite en terme de mouvement. Donc j'ai enlevé les cartes. Donc aussi il faut savoir en fait la construction de l'escadron se passe exactement pareil euh, qu'en termes classiques. Donc euh, les vaisseaux on les paye du, au même coup. Mmh. Le ne change strictement rien. Quoi. Alors juste que le, le gros, gros problème gros. du jeu c'est qu'il y a beaucoup de non-dits et que les non-dits sous-entendent que bah, vous faites comme d'habitude. Mais vous allez ouais. voir, moi je trouve qu'il y a des non-dits qui sont euh, un et peu... C'est vrai dans le bouquin, ouais, ça laisse un peu... Euh... Donc quand on veut déplacer, enfin quand on veut déjà positionner et constituer son groupe, on va venir positionner euh, sa raglette, comme ça, et puis on va commencer par poser donc, notre leader le runner. Donc bien entendu, vous l'avez vous vu, ici on a des petits, euh, des petites, des petits traits, et il faut venir aligner les traits avec, euh, avec des les vaisseaux. Les voilà. voilà. Alors attention, on ne pas se tromper, il hein. faut bien mettre les bons numéros au bon endroit. Voilà. Si vous jouez avec un... Et c'est là qu'on va voir à l'usage si c'est jouable ou pas. Voilà, on aurait dû partir dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Tac, tac, tac. Donc là, je positionne le truc. Et la premier hic. Et la premier hic, voilà, on est d'accord. Je suis censé avoir un petit bitonio qui me permet de tirer le truc, mais en fait, le bitonio, il ne me sert à rien, puisque je peux pas aller chercher le truc. Alors, ouais, il fallait ouais. faire une grande tige. Ou alors... Ouais mais voilà quoi. Ah et là Ah oh, oui. Ouais mais voilà quoi. Ah tu vois Déjà on est embêté. L'idée c'est de nous faire jouer plus vite. Hein. Voilà et en fait je sais pas si tu vas jouer tellement plus vite en fait. Bah non, je pense pas. Donc voilà, groupe est constitué. Vous allez dans euh, votre phase d'organisation, euh, alors je ne connais plus les phases, excuse-moi, quand on euh, donne les, les mouvements. Pré préparation, là, La phase de préparation, fois, vous ouais. allez euh, déclencher donc un, un, un, un ordre de mouvement sur votre rondelle de mouvement uniquement pour le leader, ah. que le leader. Donc on dit que All Runner fait un virage, donc on va faire, euh, faire un virage euh, dans ce sens-là. Hop, voilà, ça va sortir, c'est pas grave. Donc là, besoin que d'un seul cadran de manœuvre, là, pour 6 vaisseaux. Je vais faire... Préfère... Ouais, Donc besoin que d'un seul cadran de manœuvre pour 6 euh, vaisseaux. On va faire un virage un peu plus euh, véloce. Un peu plus féroce. Faut que j'arrête de dire véloce, sinon les gens, ils s'énervent. Voilà, hop, je fais ça. Il fait son action classique. Il fait son action classique. Voilà. Très intéressant, parce que vous pouvez envisager de faire un tonneau. Voilà. Alors la question, c'est que là, si je fais un tonneau et que je percute lui faut pas se poser de questions comme ça. Ben Mais il oui. n'y a pas l'info. Il ouais, n'y ouais. a pas l'info. Si je pars du principe que je vais faire un tonneau dans ce sens-là et que je percute mon pote, est-ce que ça part du principe que tout le monde se déplace en même temps Je sais pas. On n'a pas l'info. Mmh. Ou je ne l'ai pas trouvé. Et, ouais, après, ouais. et après, on peut carrément... Euh, pff, non, non, on ne peut pas carrément faire ça. Non, non, non. On ne peut pas carrément faire ça. Ah, non, non, non. Non, ouais, bah, ça. ah Tu vois Du coup, comme c'est hyper emmerdant, voilà, et donc là, je vais devoir reposer ma réglette pour reconstituer mon groupe. Ben, et puis là, je ne vais pas y arriver. Donc comme je ne vais pas y arriver... Ouais. Oui, on peut prendre les petits. On peut prendre les petits. Voilà, à quoi servent les petits. C'est-à-dire que là, cette réglette, je ne peux pas venir la poser nominalement pour reconstituer mon, ma team. On est bien d'accord que le prochain qui joue, c'est numéro 20. Voilà. Donc numéro 20, euh, je dois venir poser ça comme ceci. Ouais, ouais, si, si. Ici regarde. Comme ceci. Et je vais faire venir numéro 20. Ici. Et ensuite, euh, euh, numéro... T'es sûr Non, c'est pas plutôt comme ça. Oh. Pour l'espace. Tu m'inquiètes. Ah ouais, oui. Ouais, oh, ouais, t'as raison. Alors du coup, c'est comme ça. Voilà. Excusez-moi, hein, je suis mmh. pas... On débute. C'est comme ça. Voilà, tac. Et donc lui, il fait un virage de, de dingue en fait. Dans l'histoire. Je suis obligé de faire comme ça je fais un ah virage oui, à deux. Oui, hein. oui. Ça permet à certains vaisseaux de pouvoir faire des manœuvres en fait Totalement improbable. Et puis là, bah, si je veux, je peux reprendre ma réglette, vérifier que j'ai bien fait les choses. Et puis ensuite, je déplace 22 Ça, c'est important pour le bump. Il hein. y a même les petits trous pour les. T'as vu mmh, pour les petits, euh, Et puis ensuite les petits 21. Trous. Ah, j'aime bien les tiges d'X-Wing qui se détachent quand tu soulèves le vaisseau. Voilà, et là, tu as fait ton mouvement. Est-ce qu'on a gagné du temps Oui, parce qu'on n'a euh, ouais. qu'un cercle et que tout le monde se mmh. déplace avec le leader au niveau de son initiative. On était en initiative 5, et donc du coup, bah, on se déplace beaucoup plus vite. Si j'avais bumpé... Euh, oui, alors S ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Une fois que le leader a bougé, mm -hmm. chaque vaisseau va avoir le droit à faire une action. Ouais. Mais plus restreint d'habitude. oui on, euh, on a une liste d'actions possibles. Mm -hmm. Donc par exemple, un, un ailier, une fois qu'il a bougé, il ne va pas pouvoir faire une accélération ou un tonneau. Ouais, parce que sinon, ça le désolida désolidariserait du ouais. groupe. Ouais. Donc euh, les actions sont. Donc du coup, il peut faire concentration, calcul, évasion. Voilà et, euh... et euh, ciblage, voilà, ciblage. Hein euh... il faut savoir que vous avez tout à fait la possibilité on va, avant de parler du bump vous avez tout à fait la possibilité de quitter euh, un escadron ah, peut... d'aller faire votre petite vie dans la partie puis ensuite de rejoindre l'escadron, mmh. pour rejoindre un escadron il faut tout simplement être à 1 de distance de celui-ci et euh, à ce moment là tu rejoins l'escadron en reprenant bien euh, ta place admettons euh, que notre ami euh, uh, all runner décide de quitter en fait euh, l'escadron ce qui se passe en fait c'est que sa carte elle va elle va switcher comme ça hop on va euh, on va switcher en fait la carte de de haut en bas comme ça on se rappelle qu'il est le numéro 19 euh, rouge et puis quand il rejoint l'escadron hop on redescend et on sait que c'est le, le, le leader, mais, mais parce que si j'avais utilisé juste un pilote euh, de l'académie, eh ben, ce pilote de l'académie, quand il rejoint, il faut que je me dise attention, c'est euh, flanc, euh, flanc droit. Le, le flanc droit. Et donc évidemment, euh, tout l'avantage du jeu autre que le déplacement, c'est de dire que si on attaque euh, All Runner et puis qu'on fait un critique ou, ou une touche, eh ben, c'est un autre qui voilà. peut voilà. encaisser ce truc-là. Quand il est détruit, il est détruit, personne ne prend sa place. C'est-à-dire que quand lui il est détruit, lui il passe pas devant, il reste derrière. Non, ça, il reste en formation. Chacun euh, garde euh, la place qui est la sienne euh, du début à la fin euh, de, de, de la partie. Euh, le bump. Tu te sens d'expliquer ça Oh là là. Alors le bump. Tiens, on va bumper avec, euh, mmh. avec monsieur. On va peut-être faire un escadron un peu moins grand pour bumper. Voilà. Hein. On va faire un escadron euh, de 4 ou 2. Allez, 3 ouais, de toute façon, oui. 3, ouais, alors, est-ce que 3 c'est ça ouais. Je vérifie. Ouais, 3 ah, c'est ouais. ça. Très bien. Allez, on va euh, se faire un bump. Euh... Ah, il faut plus... Alors, alors vas-y. Le bump, la deux situations. Attends, Soit attends, c'est ce le pas leader la... qui bump. Ah, attends, on n'est pas dans la caméra. Ah. Alors le bump. Raconte-nous tout. On est sur une escadre euh, de 3 parce qu'on va pas se prendre la tête à bouger euh, du 6. Voilà. Le leader euh, déclenche un déplacement à 3, donc on met la réglette de 3, voilà. on déplace le leader. Lui il peut bouger, pas de il n'y a problème. pas de problème. Voilà. Il fait son action voilà. comme d'habitude. Celui mm -hmm. à gauche peut non. bouger aussi. Non, alors non, il n'utilise surtout pas ça ah non, non, non, parce non, que oui. ça peut carrément ah. avoir une différence de mouvement. Voilà, très bien. Tu avais le tien, j'avais le petit. Alors vous voyez là encore. Kevin, il utilise ça parce que ça, ça va, ça va taper dans le, dans, le, dans le Y et euh, ce serait embêtant. Donc ça, c'est bien vu. Hein. On sent que les mecs s'en disent « Ah merde !» sortir le grand comme ça. Et alors lui, bah, du coup, il ne il va pas avoir la possibilité de venir euh, s'installer là. Vous comprenez bien. Et donc, du coup, il doit faire quoi tout bien bah, Il doit utiliser exactement la même manœuvre que son leader. Voilà, c'est ça. C'est là qu'on va ressortir, en fait. Euh, ça, et ça peut vraiment avoir une importance parce que tout à l'heure dans notre premier exemple on était sur un virage serré à deux et on voyait bien que celui qui était à l'aile faisait beaucoup plus que ça mmh. et abracadabra quand même ça a l'air presque magique quand on utilise euh, ça euh, ben, presque une fois sur deux on s'arrête pile poil au bon endroit <rire> c'est vrai hein euh, on s'arrête ouais. presque pile poil au bon endroit euh, par contre du coup lui il est stressé stressé et il ne fait plus partie, et il fait plus partie euh, de l'escadron. de l'escadron Donc tant qu'il n'a pas rejoint cet escadron, ses apports disparaissent. C'est-à-dire qu'il n'est plus question qu'il puisse prendre, euh, qu'il puisse aggro euh, des tirs à ah, la oui. place. Hein. Enfin moi je l'imagine comme ça. Ah, oui, oui, oui. Euh, voilà, il y a toute, toute cette notion qui fait que ben, quand il n'y est plus, il n'y est plus. Et à la prochaine phase, il va bouger euh, de son côté. Donc mmh. il faut ressortir un cadran de manœuvre de ouais, ton vaisseau. Ouais. Donc en même temps, il faut que tu te balades toujours avec tous tes cadrans de manœuvre possibles, a... au cas où, si... Il n'y aurait pas d'économie de ce côté-là. Voilà. Si tu si as trois vaisseaux, mais si tu n'as deux, que... que deux cadrans de manœuvre, comme mmh. ça peut mmh. arriver mmh. avec mmh. les kits de conversion, ben. Bah... avant de regarder les cartes, on va lire quand même les cartes pour finir la vidéo. On a quasiment tout dit là. Voilà, voilà, bon, peut-être deux, trois petits points de détails, comme euh, là je pense qu'il doit être stressé, quand oui, il re-rentre dans son escadron, je crois qu'il doit être stressé, ou il doit sauter sa phase d'action. Il, il saute sa phase d'action, de toute façon quand ah. il est stressé, ce qui n'est pas très grave, puisque c'est mmh. plus à son leader que, de faire... Quand il re-rentre dans son escadron, je crois qu'il doit sauter ou il doit se stresser. Si le leader bump, le leader s'arrête là où il ne bump plus, et puis toute l'escouade mmh. le suit, euh, de façon euh, nominale. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui devrait quand même vous faire un peu titiller, c'est que dans les règles, on ne parle absolument pas de la phase de tir. La phase de tir, c'est comme d'habitude. Mais, mais alors, la phase de tir, c'est comme d'habitude et c'est même pas écrit que c'est comme d'habitude. Ouais. Non mais ça, moi, ça m'a ah choqué. Oui, oui. Et puis, euh, moi, ce que je trouve décevant, justement, avec ces fameuses cartes de leader vétéran et tout ça, on aurait pu avoir de... Euh, quelque chose par exemple que le leader, quand il tire, pour chaque euh, ailier qui, qui était avec lui, ouais. il avait un bonus, ouais, un des bonus comme de ça. tir. Ouais, un bonus de tir, ouais. Bah, rien. Il n'y a pas de bonus de tir. Euh, tout le monde peut tirer sur qui il veut. Moi, je serais parti du principe qu'une escouade doit en, de préférence viser. Ouais, effectivement, mmh. on aurait pu dire tu as un avantage si tout le monde vise le même. Voilà. Euh, des choses comme ça. Alors, effectivement, il y a les effets. All-runner euh, à 0-1, euh, tout le monde relance. On va mmh. en bénéficier. Euh, et c'est là en fait qu'il faut aller un peu plus loin dans l'extension et dire oui mais ça va combo il y a plein de choses qui vont comboter en plus euh, que ce soit euh, euh, les calculs les nabous euh, oh, euh, oui. les, euh, les droïdes euh, séparatistes ou toutes ces choses là, c'est vrai que ça va vachement comboter de ouais. voler en, en serré parce que peut-être qu'on le fait pas assez dans le jeu parce que c'est contraignant de voler à un les uns des oui. autres, on oublie souvent d'être en cohésion, là on a une cohésion qui est quasi imposée et il y a beaucoup d'effets de, euh, en cohésion de qui vont se révéler super efficaces et qui vont reprendre vie grâce à cette extension. Mais ce que je trouve dommage, c'est de ne même pas écrire dans les règles pour les combats faites comme d'habitude. Ah oui. Oui, c'est vrai que ça laisse un... Ça dé... Moi, ça m'a déstabilisé. Ah ouais. Donc voilà. Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que... On va maintenant euh, regarder euh, les cartes euh, les cartes qui sont, euh, qui sont euh, avec, donc, notamment les cargaisons, on va regarder donc, euh, ces, fameuses, ces fameuses escadrilles hein, euh, qui sont là, euh, sensiblement elles, elles disent toutes la même chose. On va regarder euh, également donc, euh, tout, tous ces apports qui sont là. On va quand même lire rapidement les propositions. Et puis, euh, et puis on va lire on va lire ces, ces trucs là. Ça va aller assez vite. Donc euh, pas d'inquiétude. Allez, c'est parti. Allez, alors ce qu'on va faire, c'est on va regarder donc les fameuses cartes d'Escadron, en commençant par Luke Skywalker. Donc il y a plusieurs informations. Euh, il y a donc le leader qui est décrit, donc ici c'est Luke. Vous avez évidemment les cartes d'amélioration qui vous sont euh, proposées pour euh, cette carte-là. Euh, leader vétéran, visée instinctive, torpille à proton, je ne vais pas revenir là-dessus, R2D2 et, et euh, cerveau moteur euh, S-Foils. Donc là-dessus, c'est classique. Et puis ensuite, on voit que les alliés auront tous une torpille à protons, oui. et ensuite euh, c'est soit 2 euh, de plus, soit 3 de plus, soit 4 plus, soit 5 plus, et au bout vous avez un petit triangle rouge, qui, euh, dont on vous dit dans les règles qu'il a de, une valeur de 25 points, c'est à dire qu'en fait un vétéran de l'escadron rouge ça vaut 25 points, et c'est 25 x 8, ça fait, ça fait 200 points pour l'intégralité de, de, de cet escadron rouge. On vient de calculer comme ça, là, si vous le faites de façon unitaire, ça va revenir sensiblement au même, ouais. à, à quelques chiffres près. Ouais, Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment faire une proposition simple et, et rapide de constitution. Bon, c'est pas mal, ça, comme, comme ah non, proposition. C'est vrai pour les, les gens qui ne veulent pas trop se prendre la tête à... À faire des escadrons, c'est vrai que c'est bien. Et au niveau euh, proposition, euh, là, euh, torpille à proton euh, sur un X-Wing, euh, c'est systématiquement cohérent. Euh, ouais, pour ouais, ça lui donne de la pêche. Ouais, ouais, ouais, pas... ouais. Bon, je trouve que le Luke est trop. Euh... Trop badass bah, euh, ouais, De toute façon, il a trop badass. Truc. Enfin, pour moi il a trop de trucs vaut... Je pense qu'à mon avis il vaut trop cher. Vous êtes bah. économe hein, les joueurs d'X-Wing. Moi voilà. je me rappelle quand on a fait la partie ensemble, tu m'as dit ça t'aurais pas dû le mettre ça non plus. Il y a plein non. de gens qui m'ont dit ça et ça t'aurais pas dû le mettre. Vous voilà, en fait, bah, je... euh, très, êtes euh, très économe en fait. Et, euh, moi je suis vrai que je comme un idiot j'ai chargé la mule <rire> comme un salaud. même <rire> gaver tes vaisseaux. Bah, hein, bah. Ouais, alors qu'en ouais. fait ça sert à rien. Dark Vador, du coup, donc euh, le seul escadron euh, empire qu'on nous propose euh, pré en Advantage X1 avec agent de l'Empire, euh, réflexe simultané, système de commande de tir, missiles groupés, on vous laisse apprécier. Les potes autour seront des tailles avec le tireur hors pair, carte que je connais bien, c'est pas mal. Ouais. Hein ouais, ouais, c'est bien. Bon. Bon, de toute façon, en termes de points, c'est à chaque fois. Alors, en hein. termes de points, là, par exemple, pour l'équipe à 3, on est à 7 x 25, alors que pour euh, les, euh, les X-Wing, on était à 10 x 25, 250 points. Alors que là, on a 7 x 25, puisque le, je vous rappelle que le petit triangle rouge, c'est 25 points. Ouais, oui. Donc ça nous coûte quand même beaucoup moins cher d'aligner Vador avec des tailles mm. que d'aligner Luc avec des... Alors tu vois, ça c'est génial, ça permet de très très vite apprécier l'écart de, de prix. Mm. Très très vite, je trouve. En même temps, un chasseur, un chasseur X, c'est pas la même chose qu'un chasseur T. Celle-là, je te la laisse. <rire> oh <rire> Fenro, c'est qui Fenro Ah c'est un chasseur fang euh, Oui ouais. c'est l'équivalent euh, de, de Dark Vador mais avec les racailles avec euh, les chasseurs fang. D'accord. Et Bah oui, donc c'est pareil les.. Leader vétéran, casse-cou, intrépide, post combustion donc, post-combustion, hein, on le redit, c'est intéressant parce que ça permet euh, de faire des déplacements dash. De, de, de, oui, oui, de hein. euh... Et du coup, bah, là, tout, toute l'équipe va en profiter. Quoi, ouais. hein. Ça, c'est bien par contre, c'est que le, le leader, il va pouvoir faire son action. Et en fait, tout le monde va pouvoir en profiter. Si c'est un, un tonneau ou une accélération, mmh, mmh, mmh, tout le mmh, monde mmh, va en profiter. Mmh, mmh, mmh. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, intrépide pour les copains. Et puis, bah, là, on se retrouve quasiment avec des valeurs de X-Wing, en fait. Ouais. Hein, je relis 8, 10, 12, 14, 8, 10, 12, 14, donc pour eux on est, euh, on est ISO, euh, ISO X-Wing. Après, ah, moi ouais, juste pour la petite anecdote, je ne sais pas qui a 6 fois un chasseur fond. Enfin, faut... Ah bah ça va permettre <rire> voilà. peut-être peut en fait de, les propositions. De relancer, euh, <rire> <rire> les <rire> propositions c'est genre bah non on va vendre un peu plus. Euh, <rire> qu'est-ce qu'on a en stock <rire> Roger, qu'est-ce qu'on a en stock <rire> ouais, C'est sûr que là ça, ça va en vendre, quoi. <rire> Ou pas, ouais. <rire> ou pas. Peut-être que les joueurs de, peut-être que les joueurs de, euh, ouais, de Raka, ils vont se dire euh, fuck, euh, fuck epic, quoi. Après, on peut faire des escadrons que trois vaisseaux. Les mmh. trois vaisseaux, je pense à. Et puis ça, c'est la proposition. ça ouais, veut ouais, pas ouais. dire non plus que c'est ouais. ouais. Poe. Mais Poe avec euh... leader vétéran, baby vite bien sûr, ouais. synchroniseur thématique ok, euh, Black euh, One. Je voilà, ne sais pas ce que c'est. C'est bah, c'est le vaisseau personnel de Poe quoi. Ah oui d'accord, ah oui ah, évidemment. Ouais. Oui, oui. Qu'on peut voir dans l'épisode 7. Ouais, oui bien sûr. Euh, as de l'escadron noir, donc torpille à proton, un peu comme les X wing Alors par contre là on est sur du 9-11-13-15, c'est un de plus que Luc ouais. au niveau euh, du prix. C'est drôle euh, parce que les T-70 sont... Ils sont plus balèze que mmh. les T-65. Parce qu'en fait il y en a un c'est 65 et l'autre c'est 70. <rire> Vrai, il faudra regarder peut-être ah oui pousser le concept écoute la, la, la 207 est, est moins bien que la 208 <rire> tu vois hein l'expert de voiture qui parle bah ouais. et tu sais que d'ailleurs à, à, blague à part ils ont arrêté de faire ça que maintenant c'est plus que 208 Ah oui. et okay. c'est une nouvelle 208 tu sais pourquoi parce qu'en fait le mec qui achetait une 208 juste avant que la 209 sorte bah, il se sentait un peu castré en fait <rire> Et il ça lui faisait pas ouais, ça lui faisait ouais, mal. Ouais, ouais. Euh... Il avait une perte d'identité de la marque. <rire> non mais ça, déconne pas. Oh, la vache. Fou, hein. Fouillé quand même. Bref. c'est de la, euh, de ouais. la merde. rent Bon. Alors Kallurant, lui, on peut voir déjà que. Ouais. Il a beaucoup moins d'escadrons que son Leith et Lancer. Est... Bah ouais. C'est bien ça. Et... Ouais, ouais, on est... voit qu'ils on qu ont. Euh... Il n'est pas question de se balader à 4 ou 5 Quoi. Hein c'est soit à 2 soit à 3 oui. Il est toujours accompagné de ses chasseurs. Euh... Comme oui, on peut en... voir dans l'épisode. Euh, Alors en plus 8, le, le taille SF c'est pas rien quoi. Hein. Ah oui, oui, oui. Il a un bouclier. Mm. Donc euh, c'est vrai que ça fait bourrin si t'en as ligne de trou aussi, quoi. Ok. Bon. Et pour finir. Hein. Euh, non pas pour oui, finir, bon, il, il reste il encore un hein, euh, après. Les deux petits nouveaux de. Tiens, ça ressemble un peu presque à ce que j'avais essayé de jouer. À part que j'étais avec Mass Window, il y a Plocon avec un, un, un Delta 7, et puis bah, évidemment, autour il va y avoir euh, des torrents V19 hein, avec des missiles à conclusion, quand même. Et puis au niveau du coût, on est beaucoup moindre, hein, on est à 5 euh, pour, pour euh, être à 2, enfin euh, 2 de plus, euh, 6, 7, 8, c'est pas pas cher du tout, par contre, là. Ouais, ouais. Hein. Ah, faut dire, le Torren euh, V19, euh, c'est pas une... Euh... Ouais, bah, voilà, c'est un chasseur il... à, à bas ouais, Il tend ouais, ouais, ouais, ouais. quand même ouais. un peu, quoi. Hein. Euh, il est là, en plus, et il ah, sait et bien. c'est 2-2-5, ses codes. Ouais, ouais c'est ouais. ça, ouais, il me semble. Ouais. Par contre, ouais, c'est ça. Hum. Hein. Par contre, euh, ouais, puis comme il est là pour s'en prendre plein la gueule à la place de Plocon, Plocon, il a le temps de, de rester et de faire du dégât. Elle est là, le... Euh, de... En fait, le vrai plus du jeu, c'est ça, c'est pas finalement les déplacements en... En... Le déplacement, c'est un... C'est comment dire C'est... Un une truc obligation qui... de le faire. C'était une obligation voilà. de le faire, voilà. Alors qu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans le, dans le jeu. Et donc la dernière, on va... je vais le découvrir en même temps que vous, mais j'ai mon idée. Et bah oui, général Grievous bien. avec son euh, Bellboulas. Tu sais que je me disais, quand on ferait une partie, c'est ça que j'essaierai d'aligner. Et euh, des drones séparatistes. Voilà, tout simplement. Pareil, pas très cher, 5, 6, 7 ah, et, ouais. et 8. Euh, donc là, on est euh, complètement euh, ISO mmh. avec la République avec leader vétéran, euh, prédateur, génial, c'est ce que j'aurais mis, euh, Kraken, sous les swans, donc ça pareil, et puis obus énergétique, alors là il faut voir, je pense que ça doit avoir un, un effet justement quand on est en gros. Et ça c'est les, euh, ouais. les nouveaux missiles. Ouais, voilà, on va regarder euh, les cartes, les fameuses cartes euh, qui nous ont un peu déçus. Alors on va regarder les cartes qui vous permettent Enfin, qui vous donne les orientations qui vous permettent en fait d'organiser vos. Oh tu fais la tête. <rire> je pense déjà au.. Tu fais la tête. Au nombre euh, décevant, je trouve, de ces cartes-là. Oui me suis alors. Il n'y en a pas assez dans la boîte, ouais. on, est, on, est, on, est, on est clair. Est-ce que FFG a prévu de nous en mettre à l'avenir dans des boîtes de nouveaux chasseurs faut l'espérer, faut bah l'imaginer oui, oui. hein Allez, on va partir là-dessus <rire> Agent de l'Empire, donc là vous êtes le leader et donc vous êtes en taille Advance X1 ou V1. Mm -hmm. euh, vous pouvez aligner soit 2, 3, 4 ou 5, on voit que ça a son importance, parce que par exemple pour euh, Kylo Ren il n'est pas question d'être à 4 ou 5. Donc, ouais, dans la donc, donc, rapide, ouais. donc faites bien gaffe, lisez bien la carte avant de, avant de le faire. Donc on est sur du taille euh, IN et puis tant que vous défendez jusqu'à deux de vos alliés dans l'arc d'attaque peuvent subir euh, une touche ou un dégât euh, à votre place. Quoi. Donc ça c'est classique. D'ailleurs je crois que ce sera le cas de toutes les cartes. Hein. Oui c'est ouais. un peu ça le problème, c'est qu'au lieu d'essayer de faire des, des choses différentes par faction, pour aura... l'instant en tout cas c'est la même chose. Quoi. On peut claquer la, la, la photocopieuse Photoshop ah, et oui, on change ouais. l'image en fait. Mon dieu, ce que c'est navrant, en fait. élite hein. du premier ordre, bah, là, on vous dit que ce sera euh, donc un, un taille euh, SF ou un taille euh, Silencer, et puis avec des tailles F ou des tailles SF. Quoi. Voilà. Alors, voilà. par contre, là, voilà, l'information qui est intéressante, c'est on peut faire que 2-3. Voilà. Alors là, c'est différent. Autre, on voilà. pouvait faire 2-3-4-5. C'est ouais. ça qui différencie les cartes. Sinon, l'indication en dessous est pour l'instant, pour l'instant, la même. Et là, on vient de voir les deux cartes qui sont. Exclusivement empire, empire et premier ordre et les autres factions bah ils ont rien pour eux ils ont une carte générique avec des dessins qui sont encore des dessins impériaux mmh. euh, c'est un petit manque de respect mmh ouais, ouais, ouais pour, après euh, faut choisir joueurs, ce que tu mets euh... sur l'image quoi Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu... Mais ils auraient pu, euh, pu chose, à quoi. ce moment-là, pour le générique, mettre, euh, mettre du, du vilain, et puis, enfin, du ouais, vilain, voilà, si tu ou... joues Marvel, là. Mais, euh, <rire> non, mais des séparatistes, pour varier un peu, quoi, c'est vrai que... Vous êtes le leader, euh, vos alliés, donc là, c'est 2, 3, 4 et 5, euh, vaisseau petit, ouais. tout là, simplement. C'est du même type. Là, et du même type. Ouais. Tous les vaisseaux doivent être pareils, alors que les autres... Il y Avec avait un des, mix, voilà, le leader pouvais, était plus balèze que les autres. Ouais. Ça, c'est un peu plus flexible. Le leader, pour l'autre, était plus. Voilà, était, avait un vrai apport. Jeu, voilà, parce ouais, qu'il avait des, des vaisseaux différents. C'était voilà. intéressant, mais là, euh, ouais, bah, c'est hein. pour faire fluff, quoi. Le Dark Vador qui est, qui est suivi par sa, sa meute de chasseur type. C'est ça. Et puis, ben, chasseur cuirassé, là, pareil. Vaisseau petit, initiative 4 ou plus. Ouais. Donc ça, ça permet... Alors si, attention, là on a une information qui est différente quand on a euh, Initiative 4 ou plus. Tant que vous effectuez une attaque contre un vaisseau immense, et c'est la première fois qu'on en ouais. fait référence dans le jeu épique, d'ailleurs dans les règles, il n'y a rien qui fait référence ouais. Ouais, au, vrai, au vaisseau ouais. épique. J'ai fait une connerie en vous disant dans, en, dans la présentation de vendredi qu'il y aurait des informations sur les épiques, mais de toute évidence, les règles épiques sont, et là c'est vache, dans les boîtes qui sont derrière nous. Mm. Donc si euh, tu ne les as pas achetés tu n'as pas les règles Et si tu les as V1 pour essayer de jouer Alors elle sera peut-être dans le kit de conversion aussi. Oui j'espère je, bah, On verra quand on l'ouvrira Bref, donc, tant qu'on attaque un vaisseau immense Si l'attaque attribue une carte de dégâts face visible au défenseur Et que ce dernier est dans votre bull eye Vous pouvez appliquer l'effet tir de précision Même si vous n'êtes pas dans l'arc spécifié Explique-nous tout ça, tir de précision. Je ne peux pas te l'expliquer, parce que je ne sais pas. <rire> D'accord. Euh... Euh, on la relit, bah, ils vous mettront en un commentaire. Une attaque contre un vaisseau. Si l'attaque attribue un dégât... À mon avis, tu vas visible. pouvoir euh, mettre une carte de dégâts face visible ou quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, ça doit être voilà. ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. La voilà. tir de précision, ouais, ça mmh. doit être ça. Ouais. Et euh, ouais, c'est s'il est dans le bull eye... Après... Euh, ne pas réussir à mettre dans ton boule-eye un vaisseau épique, ouais. t'es balèze. Ah, es... <rire> ça a le mien d'exister. Ouais, voilà. Mais vaut, et voilà, euh, c'est voilà, ça qui manque, c'est qu'ils auraient pu en mettre des tas, des types de... Bah ouais, ils auraient voilà. pu... Ouais, de, ils auraient de, pu ouais. de faire des cartes exprès pour les bombardiers, exprès... Et... Enfin, ah, le, pap... le papier, c'est cher, hein. Allez, on va regarder cette particularité-là qui est dans les scénarios. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup trop de scénarios dans ce bouquin. On ne les a pas lus en même temps pour l'instant, mais c'est bien et c'est pas bien. Au moins, ça le mérite d'exister. On aurait aimé plus d'apports de règles quand même. J'aurais aimé plus de diversité de règles, plus de diversité de cartes que d'avoir euh, euh, 10 pages de scénar. Moi. Mais euh, les scénars, euh, on peut s'y inventer. Surtout avec euh, cargaison importante, après qu'un vaisseau a entièrement euh, exécuté une manœuvre, s'il est à 0-1, euh, il peut effectuer une action euh, de Recharger, recharge oui. rouge, donc il le stresse. Ça se déplace à 2. Ça esquive à 2. Euh, ça esquive à 2, excuse-moi. esquive à 2 et ça 7 de coque. Bon, ok. Ça, c'est vraiment pour les scénarios, donc c'est vrai que le... Ouais, ouais. Satellite. Donc là, on a un petit 1, parce qu'en en fait, euh, à chaque fois, vous avez plusieurs fois la même carte euh, sur euh, le cargaison aussi. Hein. Vous avez ouais. plusieurs fois euh, la même carte, et donc euh, la carte est associée au pion que vous allez poser sur le plateau, qui lui aussi est stampillé, 1, 2, 3, 4. Euh, lorsque des vaisseaux à portée 0, 1 euh, verrouillent des cibles, ces vaisseaux peuvent verrouiller des objets à portée 0, 1, de n'importe quel satellite. Ah, ça fait relais. Ah, ouais. Ouais, dans le scénario, ça peut être sympa. Ouais. ouais. Après, il faut voir... Il euh... faut voir les scénarios, comment ça ouais. Là, je, je suis en train de réfléchir, où je me dis, franchement, c'est quand même... On voit un beau petit dessin, et il faudrait peut-être montrer le... Qu'est-ce qui va le représenter, <rire> parce que ça fait un peu mal. Oh, t'es méchant. <rire> ouais, on va montrer ce qui doit le représenter. Voilà. C'est ça. Donc, dans la V1, en fait. Moin, ils... moin, <rire> dans la V1, ils, ouais. ils avaient fait voilà, les ouais. petits, euh... ouais. chaque petit truc euh... ouais. des scénarios avait vraiment son petit pion. Ouais. Et là, ils ne se sont pas pris la tête. Fait... C'est vrai que c'est euh... peut-être plus facile. En l'occurrence, je n'ai pas sorti le bon puisqu'on est sur la carte ah, 1, ouais. donc j'aurais dû sortir le voilà. 1. C'est vrai qu'il est vachement différent. Mais ça change tout. Ah, ouais. Regarde, c'est vachement plus beau. <rire> c'est voilà, ouais, générique. Je... Ouais, je... C'est vraiment fait pour, euh... ouais, pour ouais. tout. Donc, ouais. Ouais. Ouais. Carrément, ouais. carrément. Navette, tant que euh, cet engin euh, distant euh, défend euh, si un vaisseau allié dans l'arc d'attaque, ajouté, euh, un résultat évasion. Ok. Bah, <rire> bon, bah, faut voir le, le scénario. Par contre, moi, euh, ce que je trouve bien, c'est que justement, tu as plein de scénarios. Ah oui, tu as ça. plein de possibilités. D'accord, ok. Ouais. Alors qu'avant, dans la V1, bah, euh, tu achetais une boîte, tu avais un type de scénario. T'as acheté une autre boîte, avec un autre scénario. On est, là, on, ils ont on tout... Est, on, est trop, on était trop abandonnés pour toi. Moi, moi je dis qu'il y a trop de scénarios parce que j'avais espéré plus de règles. Mais c'est vrai mmh. qu'après, on va pas bouder notre plaisir d'en avoir. Mmh. Mais j'aurais aimé plus de règles. C'est pour ça que je dis qu'il y a trop de scénarios. Donc, au moins, t'achètes une boîte, t'as tout ce qu'il faut. Bah, ça, c'est vrai que c'est bien. En plus, les scénarios, ils peuvent, se, ils peuvent se démerder pour nous les foutre sur le site internet. Et puis qu'on les sûr. télécharge, tu mmh. vois. Donc, euh, Ogive, ça, ça claque, ça, hein. Ouais, ça, ça va envoyer du missile. Ouais. Après, que engin, euh, après que cet engin distant a été détruit, euh, lancer un dé d'attaque, sans résultat touche ou critique, il explose. Donc Et puis après que cet engin distant euh, a explosé, et non pas... Est explosé mmh. et eh oui c'est français il s'est à exploser j'ai regardé chaque euh, vaisseau dans l'arc euh, avant mais total à mmh. 180 à portée 02 subit un dégât critique et chaque vaisseau dans l'arc un petit peu plus fermé mais qui est pas le bull eye euh, à 02 subit trois dégâts critique. critiques à la place c'est presque le one shot ah, voilà, ça fait marre si tu pas de chance aux cartes mmh. c'est presque le one shot donc euh, c'est bon et le dernier, qui est pas mal non plus, qui peut être intéressant, qui va intéresser les imprimeurs. C'est pas bien de dire ça. Et ce serait bien que euh, eux aussi, ils se bougent pour nous imprimer des choses. Mais je comprends pas pourquoi ils, oui, ils sortent pas des figurines de tourelles. Bah, Peut-être qu'ils vont s'y intéresser cette fois-ci. Parce, Parce que euh... ça, à mon avis, mais ils en sortent. En plus, ils peuvent faire plusieurs types de tourelles, des bah, tourelles ouais. ioniques, des turbolasers. Ouais. Ah, on est d'accord. Ah, oui, ouais, ça... Eh bien phase de système, euh, son, euh, son contrôleur euh, peut pivoter son engin à 90-180 degrés. Okay. Une euh, distance de 90-180 degrés, ok. Donc c'est obligatoirement soit 90 soit 180. Et puis la phase d'engagement, cet engin euh, distant, effectue une attaque contre un vaisseau euh, dans son arc avant ouais. et a euh, porté un 3 avec 3 des rouges de balancé quand même. Donc ça, ça sent les scénarios attaque de base, choses comme ouais, ça. Ça, ça, sens, ça. Ouais, ça sent, ça sent, j'attaque la tranchée. Voilà, ouais. Et là, euh, oui, j'en je, appelle à tous ceux qui ont euh, une petite, euh, petite imprimante à nous inventer des choses et puis on les on les relaiera sur la page et puis on les, on, on les jouera aussi pour oui. les montrer aux gens. parce que Ça, ça peut être sympa. Même si ça sera forcément moins bien que ces magnifiques pions. Bah ouais, mais attends, <rire> euh, voilà, on a bien compris. On a bien compris que cela a été trop beau. <rire> voilà. s'il pouvait d'ailleurs... Euh... Alors attention, hein, si vous le faites les gars, en tout cas en impression 3D, n'oubliez pas de mettre des numéros euh, sur les cartes euh, jusqu'à la valeur de 5 pour euh, chaque tourelle. C'est-à-dire hein? qu'il faudrait imprimer 5 tourelles avec un petit chiffre à la base, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Oui, parce que la Et première puis, vie ça. Ça a l'air d'être... C'est euh, bah, très important dans les scénarios, notamment dans les placements des trucs. Et puis dire, bah, euh, les coques, tu vois, je détruis le ah, ouais, euh, je 5, détruis, je, détruis je détruis le, le, 5, je détruis le, le, le 2. Ouais. Voilà, soyez vigilants. Bon. Qu'est-ce que euh, on en dit de cette boîte X-Wing épique Je vais te donner la primeur parce que tu es un joueur de X-Wing assez aguerri. Et euh, voilà, alors on a ouvert la boîte euh, sensiblement mmh. avec vous. En toute honnêteté, on avait lu les règles avant, mais. Euh, c'était vraiment à chaud. Ouais, c'était pas... vraiment du à chaud. Donc mmh. nous en voulez pas si on a été un peu nébuleux sur certains points de règles. Ce qui va se passer, c'est que, un, on va digérer euh, cette boîte. Voilà. Et puis ensuite, on va s'atteler à vous présenter. Moi, je, je te fais la proposition présenter peut-être deux parties. Une première partie où on n'intègre pas les vaisseaux épiques. Oui, oui, en, oui. Juste en escadron, escadron ouais. pour bien digérer ouais. le truc et puis ensuite euh, de façon très ambitieuse on essaiera de se mettre un vaisseau épique chacun de notre côté puisque on a la chance d'avoir également reçu euh, oh. ceci de la part euh, qu'on et de FFG qu'on remercie on va ouvrir ça incessamment sous souper, on regardera ensemble comment ça peut s'intégrer et ça doit s'intégrer avec épique oui. avec je te laisse donner tes, tes impressions bah écoute, euh, j'ai pas de mentir, c'est 50-50, je trouve là des bonnes choses. Mm -hmm. Et puis, bah ça fait euh, pas fini quoi. Voilà, on vous a donné quelques petites cartes, mm -hmm. euh, quelques petites idées, mais... Euh, voilà, pas plus. C'est mm -hmm. un peu... Euh, mm -hmm. C'est pas décevant, mais euh, bon, j'aurais préféré qu'il y ait euh, plus de cartes justement pour, ouais, euh, ouais, pour ouais, personnaliser ouais. bien ces escadrons. Les... Vraiment une, euh, touche, Ces euh... cartes-là en fait, euh, les, cartes, les cartes comme ça, voire même... Euh, non, c'est même pas ceux-là, c'est ceux-là. C'est ceux-là, les cartes avec ce logo derrière et, euh... et qui permettent en fait de constituer euh, les fameuses... Ça, ça, ça c'est choquant pour toi, il n'y en a pas assez. Voilà. Euh, moi, je, moi, je, je n'ai pas l'information, hum. mais je gâche qu'on va nous en mettre dans ouais, les je boîtes. je pense. Ouais, parce que ça paraît à l'avenir, euh... ça me paraît euh, important. Hum. Moi, ma première impression était, euh, était au début, euh, avant d'ouvrir la boîte, j'étais à fond dedans, je me disais, ouais, super, ça va redonner du 109, ça va hyper à fond. faut dire que la boîte est pas trop chère non plus. Euh, Comme ça, c'est bien. C'est quand même, le 22 euros, c'est pas... Ouais, c'est pas effrayant. Mmh. Euh, ça, euh, super hyper, moins hyper. On se rend compte que finalement, c'est important parce qu'il ne s'agit pas, parce que quand on est à XP, on est au millimètre près. Mais finalement, on n'a pas le sentiment qu'on va gagner beaucoup de temps. Avec ça. Oui, il faut voir peut-être à l'utilisation, peut mais c'est vrai que là, comme ça. On... Moi, ce que j'ai lu, c'est que ça se digérait. C'est-à-dire qu'au ouais. début, c'est un peu pâteau, puis après, tu joues de plus en plus vite, en fait. Donc, gageons que ce soit le cas. Euh... Là, je te rejoins. Ouais. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. J'espère qu'il y en aura dans les boîtes. Euh... Et je suis très, très, très, très, très déçu de ne pas avoir de proposition pour les phases de combat, pour les phases de tir. Je comprends oui, c'est vrai. Oui, je. Je vois pas pourquoi, oui, ils ont pas justement bah, mis avec ces cartes-là que euh, quand le leader tire, euh, ses alliés puissent aider, rajouter. Euh... Alors, autant tu m'as éveillé sur le fait que, ben bah oui, un All-Runner va faire profiter euh, de sa possibilité de relance mmh. à tous ses potes, parce qu'on est en escadron, et on le disait pendant qu'on présentait la boîte, que c'était souvent difficile dans une partie de rester en cohésion. Mmh. Là, on a une cohésion qui est prédigérée, en fait, hein, j'ai voilà, envie de ouais, dire. Ouais. Et il y a tout un ensemble de cartes qui vont prendre de la valeur et qui vont prendre tout leur sens, notamment pour les séparatistes euh, qui jouent beaucoup en, oui, en, en formation. En, ouais. en formation. Donc là ça va. Alors du coup je me demande même si ça va pas un peu déséquilibrer le jeu parce qu'eux ils sont vraiment pensés comme ça. Les Naboo mmh. aussi, pas mal. Euh, donc là attention, mais attention, mais heureusement, c'est chouette, il y a une vraie proposition de ce côté-là et, euh, et vous pourrez rarement vous planter si vous respectez ce truc-là. J'adore le fait qu'on puisse se couvrir, mais je ne comprends pas euh, que euh, autre que le combotage de cartes, il n'y ait pas un petit bonus de. Parce que non. si on fait une, une formation puis il n'y a pas de combotage de cartes, ben. Bah, ah oui oui oui c'est vrai que c'est euh, ouais. qu'on joue en mode épique ou classique ça revient au même quoi. ça revient au même ouais. ça revient au même si ce n'est qu'on n'a qu'un seul, mmh. qu seul cadran. de qu'un seul en fait on a presque l'impression vous en voulez pas hein, mais qu'on aurait pu le décider tout seul de jouer les choses comme ça ça peut euh... oui oui oui oui on formalise être. officiellement quelque chose qu'on aurait pu faire tout seul en disant ouais bah les gars je fais bouger que le leader et puis les autres suivent les quoi. autres suivent ouais. mais euh, mais voilà Bon. Après, il y a une autre partie qu'on n'a peut-être pas énormément parlé, parce que là, il faut quand même bien analyser c'est les scénarios. Ouais. Ça, par contre, ça, ça peut être pas mal. ouais alors toi, tu es très hypé par les scénarios. Mmh. Moi, je l'étais un petit peu moins, même si euh, on a toujours tendance, quand on est débutant, ce qui est mon cas, à ne pas assez euh, privilégier les scénarios. Euh, les jeux se jouent avec des scénarios. Il ne s'agit pas de jouer à X-Wing juste pour faire de l'animation totale du, du camp d'en face. Ouais, oui. C'est toujours moins intéressant ouais. que si tu joues en scénario. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de scénarios. Euh, je pense également qu'il va falloir que l'on s'intéresse aux vaisseaux immenses pour voir la façon ouais, dont ouais. on les intègre dans, dans ce jeu-là. mode épique, ouais. Donc ça, ça viendra. Mais voilà, si vous n'êtes pas dans l'esprit scénar, si vous n'êtes pas dans l'esprit injection des vaisseaux immenses, est-ce que cette boîte-là se justifie on oui, fera oui. le débrief quand oui, qu on, on aura, aura fait une, la première partie petite partie pour en savoir un peu plus ouais. ce qu'on fera c'est qu'on s'imposera de faire le premier scénario tout simplement qui doit oui. être un scénario très simple, un scénario d'initiation on vérifiera s'il y a la possibilité d'un scénario d'intégrer soit des satellites soit des tourelles, parce que ça par contre moi ça me hype un petit peu plus les tourelles oui, oui pour hein euh, du air-sol, euh, ça peut oui. vraiment être sympa et puis, euh, et puis voilà on vous tiendra au courant euh, pour la suite le mot de la fin Kevin Mais Écoute, euh, que la force soit avec vous. <rire> <rire> très bien. Et puis bah, moi je vous souhaite de bons jeux. Et puis surtout de bons jets. Pour pouvoir me battre. Pour enfin pouvoir coutrer <rire> le type d'en face. Allez. Allez, à très bientôt. Ciao. Salut. Un deux, un deux. Faut que je me rassure en mettant la.. la mire. Bon. Fais pas trop de rush pour pour, pour le pour le D'accord. <rire> <rire> Promis, pour pas que ah, ça sonne. C'est bon. le gâteau qui est prêt, non